C'est la première fois que j'utilise ce côté de caméra pour une vidéo. Bon je sais que du coup dans les commentaires ça va donner des confrontations super intéressantes du style team côté droit du bureau et team côté gauche du bureau. Bon faut savoir que toutes ces fioritures on s'en bat les couilles. Et là en regardant un petit peu ce qu'il y a derrière tu vas te demander ce que ça c'est. Alors ça en fait c'est le simili carreau de verre que j'ai sur ma fenêtre pour pouvoir l'enlever l'été et mettre ma clim quand il fait chaud. les résultats vu que c'est une vieille plaque de merde avec si tu regardes dans le trou. Non voir ce qu'il y a dans le trou Ah c'est absolument honteux hein. Oui il y a le top 26 de Naruto Et le dernier de TVZ également Résultat avec une isolation d'aussi bonne qualité L'hiver il y a un petit vent super agréable qui passe, j'ai l'impression de faire J'irai dormir chez vous, ou d'être un zadiste hein, C'est génial, bon faut pas trop que je parle Devant vous vous avez un bonhomme qui, euh, qui s'est repris à trois fois pour se vider le trou de balle avant de faire cette vidéo Dédicace à ceux qui la regarderont euh, Directement à la sortie, peut-être même euh, En mangeant, avec un repas C'est ton jamais quoi, de la ratatouille hein mmh. La ratatouille, bah, j'ai balancé ça là, il y a 10 minutes Mais là j'ai la santé qui est pas au top Je le sens dans mes entrailles, d'ailleurs en parlant de santé Loin de moi, l'idée de faire des vannes Sur un sujet important, ou en tout cas grave Mais j'ai vu des articles en ce moment qui disent Que les gens qui vont en réanimation Avec le Covid, c'est souvent des gens en surpoids Bon, j'avoue J'ai eu chaud, j'avoue j'ai transpiré un petit peu Parce que C'est un petit peu comme dans Pokémon, tu vois Le Covid, j'ai en quelque sorte une force Face à lui, c'est que je suis jeune, je viens d'avoir 25 ans C'est relativement encore jeune Malheureusement, j'ai quand même une faiblesse laisse à savoir que je suis gros. Donc cette information m'a... Bah... Et je pense pas être le seul larron du village qui a eu un petit peu chaud. Donc, déconfinement 11 mai, on va quand même essayer de faire attention une fois qu'on sortira. Hein. D'ailleurs, il y a Activision qui ont sorti un nouveau mode pour nous faire attendre. Il y a une semaine, il y avait euh, du coup la saison 3 qui est sortie. Et là, voici un nouveau mode euh, sur Warzone. Qui est bien sûr en équipe, mais on va aller jouer tout seul parce qu'on est des grosses couilles. Euh, armes et lunettes en pagaille. Bon, c'est-à-dire un, un mode avec un fusil à pompe, euh, que des fusils à pompe et des snipers. Il y a également euh, mode euh, BR en quatuor, en solo et pillage en quatuor. Bon, ça on leur veut pas, faut bien qu'ils essayent de croire qu'il y a quelqu'un qui joue sur leur mode pillage de merde. Dans les bureaux d'Activision. Euh, et Denis, je, je regardais, là, comme ça, euh, les stats de joueurs Warzone, et euh, je crois que c'est un petit peu buggé en pillage, là, euh, je vois personne sur les serveurs, c'est normal Ouais, ouais Ouais, ouais, c'est... C'est un bug, euh, on, on va régler ça. Denis se fit virer peu après pour mensonge à son supérieur. Allez à terre la okay. racaille, on commence gentiment, d'accord Bon forcément, hein, je sais qu'en vanant comme ça et en disant qu'il n'y a personne qui joue à, au mode euh, pillé, euh, pillage ou je sais pas quoi là, il y aura forcément des types qui vont me dire « Mais non, moi je joue euh, 10 heures par jour, j'adore !» Alors forcément, c'est un petit peu la contradiction qui s'y met. Hein. C'est comme sur Netflix, hein, quand ils ont annoncé les rats et les zinzins de l'espace, tout le monde a fait genre que « Oh là là, trop bien, on va retrouver les rats, j'adorais trop dans mon enfance !» Puis absolument personne a regardé plus de 5 minutes parce qu'on n'est plus des gamins. Oh. J'ai eu peur, sa mère Toi, toi, toi Hein On revient On revient alors qu'on s'est fait tuer une première fois Hein Alors comme ça, on vient... On vient voir Zach Bon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait son pote qui vienne essayer de Revenge Denis, là. Oh C'est la mine qui l'a tué Non Un vol de kill salace C'est moi qui ai fait les dégâts et c'est la mine qui l'a buté Je me sens volé Attention Non Ils étaient deux Je pensais que la Clément ferait le taf. Bon, goulag, vous connaissez la règle. Allez, T'as plus Denis Bon, allez, on va aller dans ce crapiard. Oh, regardez Il y a quelqu'un juste là, qui est également retombé. Oh Oh là là là là, je suis dans la merde. Oh J'ai galéré à le tuer, c'est horrible. J'ai pas de munitions. C'est la merde. Viens, ses potes Oh ah, ah, ils sont trop nuls Ah, ils sont trop nuls Je les mets à terre Ah, <rire> oh, qu'est-ce qu'ils sont naze. Hello guys Bon du coup euh, j'ai fait la suite de la vidéo le lendemain matin Et en plus j'ai fait remplir Non pas que j'ai envie de me faire remplir comme un gros de boat Qui est une spécialité marocaine qu'on remplit de viande mais plutôt parce que jouer tout seul, on va pas se le cacher, c'est un petit peu chaud contre des équipes. Hein. Aussi bon que je sois, ça peut être un petit peu compliqué par moments. Ah, J'avoue, hier soir, j'ai taquin... taquiné un petit peu le mode pillage. Hein. Je sais que quand je vais dire ça, il y a certaines personnes qui vont réagir directement, et qui vont me dire, mais non, Zach, moi, je joue en mode pillage, j'adore. Ça déchaîne les passions, comme hier. Hier, sur mon stream, j'ai fait quoi J'ai fait une tier liste des villes de France. Une tier liste des villes de France. Quelle erreur Bon voilà, j'avoue c'était pas vraiment une erreur Parce qu'on s'est bien marré C'est juste que disons que, que quoi J'ai jamais vraiment eu un tweet qui a déjà donné 1200 réponses quoi 1200 réponses mon frère Chacun défendait son pain Je vais refaire une tier -list, Je vais mettre toutes les villes de France en élite tu vois Histoire de ne froisser personne Non en plus c'est haut oh. Wouh Aïe Let's go Le teamwork Un état, qu'est-ce que tu... Non Un état, qu'est-ce que tu branles là Un état, elle a vu. Allez, monsieur Aneta, elle a vu que j'ai vanné Clermont, elle l'a mal pris. Oui, parce que moi dans les villes que j'ai mis, euh, dans euh, les villes que je ne considérais pas comme excellentes, j'ai mis Clermont. Rien contre mes Clermont 3, toi sûr, hein. Je suis juste pas super fan de chez vous. Mais ne mettez pas un pouce rouge, hein. C'est pas le moment de faire dans le communautarisme de ville. Soyons réunis autour d'un bon verre de thé et admirons ce gameplay Warzone ensemble. Bon, bah, a priori, j'ai également réglé mes euh, lags sur PC. Normalement, le gameplay est un peu plus beau et un peu moins laggy. Attends, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière, on dirait que je l'avais tournée. Enfin bah, pas celle-là, la dernière vidéo code. On dirait je l'avais tourné au dazzle mon frère le Dazzle, pour ceux qui se rappellent pas, c'était le truc qui donnait du 360-480p sur MW2 Avec des bandes noires Noires Tout le monde avait ça à l'époque Parce que ça coûtait 60 Il 60€ avait que les riches qui avaient le HDPVR pour proposer de la 720p Parce que ça coûtait 200 balles Et oui monsieur, je te parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Et bon après faut pas trop que je vanne dessus, la dernière fois j'ai dit que si t'as moins de 23-24 ans Tu pourrais avoir difficilement connu l'époque MW2 correctement Il y Y'a des types qui m'ont dit qu'ils sont nés en 2000, Qui avaient 9 ans à l'époque de MW2 Ils m'ont dit oh, <rire> Wesh, c'est pas parce que t'as fait trois parties sur la Playstation 3 de ton, ton frère ou de ton cousin que t'as connu l'époque MW2 Ce qui se faisait sur Youtube, en privé, en classé, oui je suis un vieux con Go buy, I'm gonna, I'm gonna buy something, then we can fight Yes, yes, yes, I just go buy something and uh, we go to Boom Boom Allez, monsieur A terre, le chien A terre, le chien, monsieur Allez, donne-moi ta moula. Je me régale Toi, t'es un frère, toi, Bartas. Toi, t'es un frère. Bon, il est marrant, ce petit mode pompé-sniper. En fait, c'est sympa. Ils auraient pu appeler ce mode petit tub, gros tub. T'as de quoi faire du corps à corps et du longue distance. Puis, c'est tout. Bon, après, il y a le BR dedans, c'est un petit peu... C'est un petit peu consciencieux, tu vois. C'est un petit peu douteux. C'est comme les soirées au Makumba. Dans toutes les villes, il y a un putain de club qui s'appelle le Makumba. Bah, c'est douteux. Oh là là là là À terre, à terre, monsieur À terre Faut pas montrer son crâne à Zach Aïe aïe aïe la frappe sur nos têtes Bon je l'ai mis à terre mais par contre ça risque d'être chiant hein, à finir ça hein. do, you want, uh, do you want to rush them uh, Yeah I know I put one down Ah ok I see him Je le vois là Aïe aïe aïe aïe il m'a vu Des vrais duels de snipers Oh il est là T'inquiète je suis là mon cousin Fais confiance à Zach l'infirmière Zach Zincla... Non, Zach l'infirmier. Ça a commencé à imaginer avec des jartels et un petit euh, une petite seringue sexy là. Non, non, non, non. Hors de question de faire fantasmer mes abonnés. Bon, vas-y, viens, on se casse. On en a mis down 1, c'est comme un kill. Chaque down est une victoire à notre manière. Oh, c'était quoi ce bruit Oh, dans le dos Oh, dans le dos, secours Ils ont l'air de rusher, ils ont l'air de rusher. Il y en a derrière nous aussi. Oh, oh là la la merde du siècle si je tire sur le gars derrière il, euh, on est fini gros ils savent qu'on est là Viens on se casse, viens on se casse Viens Angola, voilà, viens viens viens On était entouré avec On était entouré de gens là bave aux lèvres à l'idée de nous niquer comme dans les soirées au makumba sa mère <rire> Eh oui au sol le chien C'est mon kill hein, rien à foutre Bon, faut savoir que dans ce mode, la zone avance toujours. Hein. C'est pour éviter à Jean Top de pouvoir rester trop sur les Jean Top. Allez, à terre, la racaille Oh merde Oh, on est dans la merde, mon frère Oh, le gamin Oh Allez Je réanime, je suis sympa Oh, c'est la merde de merde de merde de merde de merde, merde, mon dieu Ah, désolé, cousin, là, je peux pas t'aider. Allez, à terre, la racaille Ah, oh, non Non, de tous les côtés, c'est la merde Allez, on s'entend rien, on s'entend rien peut-être avec un peu de chance avec un peu de chance, avec un peu de. Chance Ce monde est bon, cruel Niveau 51 du pass de combat. Oh là là mon dieu. Bon bah ben, voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon ce petit mode, il est sympathique mais je vous conseille quand même d'y jouer avec des potes dans le sens où, où vous l'avez vu hein, j'ai pu mettre beaucoup plus d'ennemis à terre que d'en tuer et en finir. Ce qui, au final, peut se révéler assez frustrant. Alors qu'avec des potes, tu peux les finir correctement et mettre du bien. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 kills sur ce... Je crois que j'ai fait 3 ou 4 kills sur cette game, mais j'ai dû en down le double. Ce qui, en soi, révèle d'un coup de pas de chance. Si elle vous a plu, je vous demande de mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et on se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo. A plus.